Zombies, tout ça. Ça. Salut tout le monde, c'est Cherel, on se retrouve donc pour la partie 2 de Cowboy Life Simulator, la découverte de la démon pendant le festival Steam. Euh, je tourne cette vidéo à la suite des ondes parce qu'il n'est pas possible, comme vous pouvez le voir ici dans le menu, il n'est pas possible de sauvegarder, donc vous êtes plus ou moins obligé de faire la démon jusqu'au bout. Parce que vous ne pourrez pas sauvegarder si vous retournez au menu principal. Le problème étant que vous devez recommencer votre partie. Donc, autant hein, ne, pas, euh, ne pas le faire. Donc, on avait vu dans l'épisode précédent qu'on avait, on avait vu un petit peu le mode de construction, le mode de démolition, ce que qu'au niveau des crafts, on nous proposait. Donc là, on nous demande... Alors, je vais peut-être boire un coup à l'abreuvoir du cheval. Hein, hop, Histoire de me mettre bien. Voilà, et je vais peut-être manger un petit bout, alors qu'est-ce que j'ai, il me reste trois boîtes, hein. c'est pas énorme, voilà, on est pas mal, bon, non, non, c'est pas toi que j'ai pris, c'est mon, alors on va aller donc chasser, ok, donc c'est complètement vers là-bas, On va aller voir. On fait gaffe quand même. Je sais pas s'il y a vraiment des dégâts de chute. Peut-être qu'ils les mettront après. Si le cheval se blesse, qu'on tombe. Ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de dégâts de chute. Dave. Est-ce qu'on peut lui parler Non, je pense pas. Je pense pas qu'aux citoyens, pour l'instant, on peut leur parler. Qu'est-ce que tu as Tu ne veux pas passer par là Vous vous rendez compte, c'est immense la map. Faut, faut vraiment se balader pour dénicher des, des choses qu'on ne trouverait pas. Il y a un pont. Est-ce que je devrais le prendre Effectivement, je pas vu vos retours quand je vais faire cette vidéo, ni les suivantes, puisque je suis obligée de les tourner à la suite, sinon je perds, euh, perds euh, l'avancée la, du jeu, puisque je ne peux absolument pas sauvegarder. Je vais mettre mon cheval ici, histoire qu'il ne se fasse pas... Je ne sais pas s'il prend des dégâts ou pas, mais bon, je ne vais pas tester. Hein. D'accord On va pas tester. Donc on va prendre le fusil de chasse. Voilà. Alors par contre, euh, c'est ici. Est-ce que je peux utiliser peut-être les jumelles là pour la chasse Hop. Ah, c'est super bien fait, je trouve en tout cas. Bon, je vois pas de chevreuil. On va avancer. Bon, S'il me fausse dessus, je ne vais pas le voir. Un cerf, oh, je suis complètement bigleuse. Je vois pas le cerf. Bon, on va prendre notre fusil parce que bon, il va pas nous faire cadeau. Euh... Je sais pas si vous voyez un cerf, mais moi je le vois pas. Bon, en même temps, il va pas se laisser chasser comme ça. Viens, je vais te. Je vais à la mort. Il faut que je retourne en arrière. Ah Il est là, la vache Vous avez vu, je l'avais pas vu, quoi. Et les cerfs nous attaquent en fait. C'est hallucinant dans les autres jeux, autant les cerfs sont des animaux assez sympathiques. On les tue si on veut. Mais là, non. Ici ils ne sont pas gentils. Donc quand on tue un cerf, on obtient évidemment de la viande et de la peau. Que, donc il dépop une fois que effectivement euh, on l'a tué. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Euh, pourtant ça, ça me dit de retourner pour la viande fraîche. Mais je pense pas qu'on ait d'autres. Euh... Où oh, j'ai mon cheval. Hein. Là-bas. À tout moment, on peut être attaqué, que ce soit par des sangliers ou autre, hein. c'est pas pour ça qu'on est tranquille. Hop, donc on va ranger hop, notre fusil. On va remonter sur notre cheval. Et on va retourner chez nous pour voir ce que le feu de camp, effectivement, nous propose. Je crois que c'était un autre animal que j'avais vu, pas du tout. Non, moi, les GPS, hein, c'est toujours le même problème. C'est bon, je suis sur le bon chemin pour une fois. Je fais gaffe à la stamina de mon cheval. Bon, ici, on a un chariot renversé. Est-ce qu'il y aurait des choses Ça n'a pas l'air. Alors, on se retrouve à la gare à nouveau. White, il a sa stamina. Euh... Tu veux bien Ouais. C'est... Ouais, il est assez permitif quand même. il hein faudra qu'on boive un coup, qu'on mange. Mais bon, on va faire cuire la viande. Comme ça, on verra aussi euh, pour la cuisson des remèdes. On va poser White ici. Hop. Côté de son abreuvoir. On va aller boire à notre puits. Pas contrarier White qui a pas l'air d'aimer qu'on lui pique sa flotte. Mais là ça m'apporte pas beaucoup. Désolé White, mais je vais te boire un petit peu de ton eau. Un petit peu dégueu faire mais tu m'en voudras pas. Hop. Oh, je suis pas content quand je vais le truc. Alors euh, on va donc aller au feu de camp ici. dans eux. Et ici pareil. Pareil que pour euh, les minerais qu'on avait vu tout à l'heure on met le carburant et ici on met la viande voilà et on allume ça va nous faire cuire nos steaks et on va pouvoir manger tranquillement alors on en a un premier et voilà le deuxième donc on peut éteindre donc dans le four qu'on a posé dans le premier dans la partie 1 de la démo on a pu voir qu'on pouvait faire tout ceci c'est une espèce de forge en fait plus ou moins Ici, par contre, dans le feu de camp, on peut faire donc, de la viande cuite, hein, ce qu'on vient de faire ici, qu'on va récupérer et manger tout de suite. Hein. Voilà, ça renourrit super bien. Hein. Ici, on a les remèdes, d'accord Donc là, les remèdes, euh, si vous regardez, il nous faut deux Zopentia pour faire un remède. Donc, on peut diviser le tas. Hop, je vais diviser celui-là. Voilà, je vais en faire 5. Hop, pareil, j'allume. Alors, si j'avais des œufs, je pourrais effectivement faire des œufs. Mais pour l'instant, euh, j'en ai pas. Je n'ai pas de saucisse. Je n'ai pas de jambon. Voilà, Et ici sur le feu de camp, voilà tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a notre premier remède là. Alors, soit on peut le prendre, je pense, soit on peut le revendre. Ça a une valeur de 30 dollars pas euh, c'est pas euh, innocent quand même ça va faire des sous parce qu'après les animaux effectivement coûte de l'argent c'est pas donné si on veut changer de cheval ou si on veut en acheter un autre ben ça coûte des sous aussi donc euh, hop voilà ici c'est terminé donc on éteint on récupère hop, le bois euh, on va le garder sur nous voilà euh, ici on a bu, on a mangé on va aller peut-être ranger euh, au niveau de notre euh, coffre enfin, de notre table de nuit plutôt parce que c'est ce qui est le plus libre euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre euh, les ponts, on va le garder sur nous euh... ça je peux pas hein. on a dit, ah si il veut bien euh, hop les remèdes, je vais les laisser là j'ai pas besoin des jumelles. Hein. Voilà. Euh... La viande, je la garde. Les munitions, je les garde. Euh, le lingot, c'est dans l'autre truc. Il faut essayer d'être organisé dès le départ. Ici. Donc ici, on a des euh, lingots de fer. Ok. Ils veulent pas s'y mettre. Je pense que je suis full au niveau du, du truc. Hein. Bon, ben, on va garder ça sur nous, tant pis. Ok. Est-ce qu'on a débloqué des nouvelles choses au niveau... Ah, mais ben, j'ai pas le marteau sur moi. Alors, on nous dit de... Je peux utiliser mes notes pour suivre toutes les informations relatives à mes animaux. C'est ce qu'on a vu dans... Euh, là, ici, vous avez vos quêtes. Hein. Les quêtes secondaires, on en a pas pour l'instant la quête du ranch. L'inventaire. Le tutoriel. Donc ici, donc les animaux. Contrôle des animaux. Vous pouvez demander à un animal de vous suivre. Vous pouvez demander à un animal de ne pas bouger. Vous pouvez demander à un animal de se rendre à un endroit précis. Vous pouvez demander à un animal d'attaquer une cible. Vous pouvez. Le... Ah, on peut le TP l'animal, ça. Vous pouvez libérer des animaux du groupe actuel où ils se trouvent. Vous pouvez nourrir les animaux si vous avez de la nourriture pour animaux dans votre inventaire. Vous pouvez passer anima... d'un animal à l'autre si vous avez un groupe d'animaux. Et vous pouvez renvoyer euh, ou convoquer l'animal qui reviendra à sa place. Ok. Donc, rejoignez l'établi. Donc, on va aller à l'établi. On va falloir qu'on retape tout ça, hein, mais euh, bon, peut-être pas dans tout à démo, je ne sais pas. Donc, dans l'établi, euh, on peut se faire des grands sacs à dos. Alors, est-ce que ça a posé sur le cheval et que ça serait un... un, un, un comment dire un qui s'ajoute à la selle, un inventaire supplémentaire, parce qu'on a déjà un grand inventaire, un petit sac à dos, un lit en métal, ce coup-ci, l'établi, les fers à chevaux, et l'étoile du shérif. Ça ne dit pas exactement à quoi ça sert, mais bon, en tout cas, on peut crafter tout ça. Ici, hop, hop, hop, hop, on a tout vu. Euh, alors, relative à mes animaux, Quête, fabrication, quête, inventaire, tutoriel. Bon, on l'a vu, hein. contrôle des animaux, je l'ai fait. Gestion. Tout en ayant des notes sur les animaux, vous pouvez suivre les statistiques des animaux, telles que l'espèce, la faim, la soif, l'âge, le sexe et la valeur. On l'a vu tout à l'heure... Euh... quand on a vu les chevaux, ben, j'y suis à l'établi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse On a tout regardé. Gestion des animaux, on l'a vu. Contrôle des animaux. On a vu cheval, jardin, crochetage, stats. Ok, catégorie, les ressources des exploitations minières, les plantes, la coupe de bois, la carte, la fabrication. Mais là je vois pas trop pourquoi il veut que je vienne à l'établi. Parce qu'il euh, me faut des barres de fer. Hein. Il me semblait que j'avais mis euh, des, des affaires là-dedans. Et ce serait où Alors, ici, on a tout. Les remèdes, bandages. Est-ce qu'on peut se faire euh, un pantalon Ah ouais. Je j'ai qu'une peau d'animal. Je n'ai pu me faire qu'un pantalon. Euh, couteau primitif. Lance. Arc. Il faut des cordes. La hache, on l'a déjà. Remède, on a. Bandage, on a. Chapeau. Le feu de camp, on l'a. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait. Euh, qu'est-ce qu'on a. De, oh, je ne sais pas, la bineuse, non. Okay un inventaire okay, rejoignez l'établi on l'a fait donc là j'ai un pantalon je peux l'équiper ok ça m'a donné plus 10 plus d'armure plus je vais y arriver donc ici j'ai dû faire de la pierre euh, ça, ça va là je vais essayer de faire des lingots de fer, voir si c'est ça qu'il que je fasse, un établi peut-être. Alors, euh, ici, Alors, barre de fer. On a du bois déjà dedans. Euh, hop. Bien ça, les barres de fer. Et de la pierre. Hein. D'accord. J'en ai 30. On va allumer. On va voir si c'est ça. Et s'il si veut que je construise un établi, peut-être. Je ne sais pas. On en a 2, 3. On va arrêter à 4, puisqu'on en a 5 là. Voilà. Si je fais ça et que je récupère ici. Euh, Est-ce que je peux Il me faut le marteau. E j'ai foutu mon maudit marteau ici en deux est ce que je peux me craft un établi mais je fous trop l'établi là j'ai pas beaucoup de place hein. euh... alors hop wagon pierre aiguisé ni. rien du tout voilà, c'est une fondation L'établi. Euh, peut-être que c'est ça qui veut que je fasse ah oui mais on peut pas tourner l'objet donc il va falloir que je me mette comme ceci donc f non on reprend le marteau donc f c'est l'établi qui veut que je fasse. Hein. C'est un petit peu particulier, c'est ça Voilà. Ok. Donc, euh... J'ai rien de particulier là-dedans. Oh, j'en ai déjà fait hein. ah mais c'était des notes qu'il fallait que je ramasse hein. je pouvais chercher ah oui je peux pas utiliser des objets si j'ai une chose dans la main ne peut pas être utilisé maintenant Rejoignez l'établi. Mais tu m'embêtes. Mais hein en ayant les notes sur les animaux. Vous pouvez suivre les statistiques des animaux tels que l'espèce, la faim, la soif. Là, je sais que c'est la valeur. Euh, alors, est-ce que c'est dans... Ah ben voilà, suffisait que je revienne là Il y a eu un petit bug, euh, voilà pas grand chose Alors je peux aller acheter des animaux à un vendeur local Donc on va retourner Voir, euh, j'ai soif un petit peu Ouais beaucoup même On va boire là Excuse-moi White mais je vais encore te piquer de l'eau Il est vraiment pas content à chaque fois que je lui pique de l'eau Hop Encore un coup Hop. Je me foutre à zéro comme ça je serai tranquille et on va manger un bout c'est pas ça que je voulais inventaire euh, on commence à on a un bout de viande pourra chasser régulièrement hein. là sinon on va pas s'en sortir alors eux donc il faut qu'on aille au vendeur local euh par où ce serait le plus court euh... ouais, je crois que c'est par là ah, c'est super agréable ces balades à chevaux à cheval, à chevaux, comme vous voulez Ok, donc on regarde quand même, hein, parce que bon, c'est pas de, de foncer qui va nous faire trouver des choses. Ah, là tu vas pas aimer. Euh, T'es pas bloqué j'espère. Hein. Ah, J'ai bien peur que si... Non, tu es pas bloqué. Non, il suffit de reculer en fait. On revient en arrière. Okay, on va descendre ici ok et donc là euh, nous avons deux vendeurs nous avons donc georges qui est le vendeur d'animaux ici c'est qui c'est un marchand ça m'en dit pas plus alors notre but à nous étant de parler à georges alors, Oui, pour l'instant tu es le meilleur fermier, mais c'est pas dit que je devienne pas le, le meilleur fermier après. Alors lequel je voudrais acheter? Le plus simple pour moi, le chien. Le chien, on a pu voir qu'on en a un qui tourne autour de, de notre de notre ferme là-bas. Donc pourquoi acheter un chien? Le mouton. Au niveau des, des recettes qu'il y a euh, dans le feu dans, de camp pour manger, ce serait les porcs, les, les moutons, je crois pas, les poules pour les œufs. Après, il y a les lapins et les poussins. Euh, on va prendre un poulet. Ben, J'ai payé. Vous pouvez contrôler les animaux en appuyant sur les touches numériques. D'accord. Oui, c'est en lui parlant. Hein, le... Oui, mon poulet. J'ai une poule, normalement. Ben, où on... Bah ben, voilà j'ai perdu ma poule alors ça c'est un problème qu'on a tous tous tous tous rencontré. elle est là ma poule ok donc je peux l'apprivoiser je lui dis suis-moi suis-moi euh... appel, renvoi, compagnon le problème étant que si je lui dis suis-moi je vais vous montrer le problème Hop, si je lui dis suivez-moi, regardez. On a tous ce problème-là. On n'a pas encore compris. Enfin, vous pouvez demander à un animal de vous suivre en appuyant sur 1, comme on a fait là. Imaginez si je dois repartir à pied, parce que je ne peux pas la mettre dans mon inventaire, jusqu'à ma maison qui est à l'opposé là-bas. Je ne suis pas rendu à la vitesse où va la poule, n'est-ce pas Et puis elle s'arrête. Hein euh... Vous imaginez je dois repartir euh, où est ma baraque. Hein, je ne sais plus où aller. Je suis ici. Il faudrait que je la ramène hein, ici. On n'est pas rendu à hein, la poule. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense que ça, c'est un truc qui n'est pas encore implanté. Et euh, donc, si je lui dis de rester là, ça ne va pas. Attaquer, libérer l'animal. Hein. Si je fais 5. Est-ce que je peux le nourrir, Pépette Non, je peux même pas la. je peux pas la nourrir en fait euh, si je fais 5 non c'est pas encore incorporé je pense c'est embêtant je vais quand même payer euh, je ne sais combien de pièces hein, je crois euh, euh, si je fais z appel renvoi on va faire z hein. on va voir Alors, la poule a disparu je ne sais pas où elle est passée Animal care. Ah. Euh, Z, je rappuie, elle va revenir. J'ai peut-être fait une bêtise. Sinon tant pis, si on peut en racheter une autre. Je sais pas, oui. Ayo ma poule. Ah bah elle est là. D'accord. Donc là, je peux lui dire de me de, de rester là. Faut que je suive le tuto. Ok. Je peux lui dire 3. Alors, vous pouvez également... D'autres commandes, vous pouvez attaquer un ennemi en particulier. Vous pouvez nourrir vos animaux lorsque vous placez une nourriture pour animaux dans votre inventaire ou même les écarter. Donc, on va faire euh, Z. Euh, Est-ce que je peux lui acheter euh, de la nourriture à lui pour animaux Qu'est-ce qu'il vend le monsieur Il vend des saucisses, de la viande. Du jambon, des oeufs, du fromage, des gâteaux, de la dinde en conserve, des pommes, hein, des bidons de l'armée, de l'eau, et de la nourriture pour animaux. Je peux peut-être en acheter... Euh... Non, j'ai qu'une poule en même temps. Si j'ai toujours retour. Voilà. Trois, trois trucs comme ça. Et je vais peut-être me prendre... Euh combien ça vaut ça 2 la viande 4 je peux chasser je peux en prendre plus Daden encore je vais peut-être prendre des œufs pas assez d'argent oh, il m'a ruiné le mec deux, deux, deux, deux pièces il me reste oh. rendez-vous à votre ferme ok on va aller à la ferme on va voir si notre poule revient j'espère que j'ai pas acheté euh, tout ça pour rien alors Bon, la nourriture vous me direz j'en ai pour moi pour faire des recettes mais euh, j'espère qu'on approuve va repop là bas et ça c'est un, un problème qu'on a rencontré peut-être que l'élevage n'a pas encore été implanté du moins pas dans la démo donc euh, mais en tout cas vous avez vu vous pouvez avoir des poules des moutons, euh, tout un tas de trucs qui je pense vont bien nous servir alors ici on continue donc on revient chez nous il y a un chariot qui est là qui me... Qui est curieuse mais qui me travaille. C'est un chariot de bois. Il n'y a rien d'extra. Est-ce que je peux rejoindre euh, par là Il me semble oui, on est venu chercher le chien là. Ok si notre poule... Ben, on va boire un coup déjà Hop. pour se mettre à fond manger un petit bout on va pas bouffer la, la, la nourriture des... là on est bien et euh, on va voir si on peut euh, mettre notre poule ici est-ce qu'elle va vouloir est-ce qu'elle revient euh je vois pas ma poule donc elle est ma cocotte J'arrivais à la faire revenir là-bas mais ici apparemment pas vraiment euh, alors si je fais 5 hein, est-ce que je peux euh... non ça marche pas et Z euh, n'a pas l'air de, de fonctionner donc oui effectivement moi aussi j'ai le même problème mais bon ça doit être dans la démo euh, c'est pas bien grave enfin j'ai acheté de la nourriture pour animaux c'est pas grave alors ici prenez la note sur les animaux ok alors on va peut-être lire le bouquin équiper nourrir les animaux hop non Là équipé avec quoi alors ça non équipé sur quoi j'ai pas de poule alors vous pouvez accessoiriser votre arme ah ma, mon arme ah oui non mais ça me saute le, le, le truc des poules là. Euh, si je te dis euh, comment je lui donne à manger c'est pas expliqué du tout 5 Ça ne veut pas. 5 Je pense que c'est pas du tout implanté. Hein. Alors, rendez-vous à votre ferme. Vous pouvez accessoiriser vos armes. Alors. Euh. Ok. Accessoire la purge, évidemment. Je ne l'ai pas sur moi. Ça, c'était sûr. Ma poule n'est pas apparue. Hein. apparu pas vu. Ah, plus de poule. Le trajet, elle n'a pas supporté, je crois. Ou alors, elle est en train d'arriver à pied. Il faut juste le temps qu'elle arrive. Hein. Vu la vitesse à laquelle elle allait, la pauvre. Alors, euh, où c'est que j'avais mis ma pioche Ici, je crois. Hein. Euh, inventaire. Ici. Euh, ma pioche, hein. je la mets ici, en 4. Et à ce moment-là, normalement, je devrais pouvoir... Ok. Et ça, c'est quoi Note sur les animaux. Équiper je peux pas. Réparer je peux pas. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce bouquin Équiper. Réparer. Je ne sais pas. Là, honnêtement, avec le bouquin, là, c'est pas très, très clair. Ça serait vendable maintenant, donc je ne sais pas. Et rejoignez le marchand, vous pouvez également acheter des plantes de bâtiment et les placer où vous voulez rejoignez le vendeur on va aller voir ça de plus près puis on en restera là pour cette partie 2 il y a encore énormément de choses à faire hein, si vous saviez, énormément oh, ma poule n'est pas revenue hein, je la vois pas, sur le trajet peut-être je sais pas une poule fantôme alors on revient au vendeur oh, peut-être que sur le trajet je vais avoir une cocotte qui se balade toute seule hein. La je passe par là ah, ici il y a un trou c'est vrai pas bright et c'est manger un cactus un qu'on n'a pas vu encore. Ok, c'est la petite maison qui est là-haut. On peut acheter des plans de bâtiments ah j'ai plus de sous ma poule m'a coûté très cher pour que dalle. alors je descends on enfin, le tour on va voir s'il n'y a rien Ici, il n'y a pas grand chose là il n'y a rien je peux boire par contre aussi là donc autant en profiter. Voilà c'est le vendeur. On lui parler, on va faire le tour. T'as beaucoup de bazar mec. Oh là, je crois que. Le... Oh là, il y a beaucoup de morts chez lui. Je sais pas si ça vaut le coup de lui acheter quelque chose. Il tue, tue peut-être tous les gens. On va aller voir dans la maison. Est-ce que c'est possible Il n'y a rien. Dans la maison, on peut rentrer Non. Ah si, si. Ah, c'est une église, d'accord. D'accord, donc on est au cimetière. On peut ramasser le chapeau, peut-être qu'il a plus de points que l'autre, ou le revendre. Les possibilités. Ça nous ferait des sous. Vous voyez comme quoi il faut fouiller là. J'ai trouvé des, des pansements, un chapeau ici et des cartouches Elle le curé il est tranquille hein il a armé c'est je peux pas prendre les autres ainsi hein franchement le curé ça embête pas bon en même temps ici qu'est ce qu'on a voilà, rien c'est des bibles que dalle il n'y a pas moyen d'ouvrir les tiroirs non s'il n'y a rien d'autre bah, écoutez on a bien fait de visiter comme quoi faut prendre son temps parce que même là euh, dans les deux fois où j'ai fait la démo je n'étais pas du tout rentrée. et euh, bah, j'avais pas vu les munitions alors, alors au niveau du chapeau lui il nous dit plus 10 d'armure hein, donc à la limite c'est quoi c'est une question d'esthétique hein, équipé non. Je peux lui vendre, par contre. Je pense au chapeau, monsieur. Est-ce que je peux faire la vente On a acheté, mais est-ce qu'on peut vendre Alors, lui, il vend quoi Il vend un coffre en bois. On sait le fer, Le feu de camp aussi. Le lit. Il vend un établi. Il vend des sculptures en or. Mais moi, est-ce que je peux lui vendre quelque chose Si moi, je lui... Si je fais j'ai vendu Ah ouais, j'ai vendu en faisant un clic direct. D'accord. faut faire attention hein, quand on est avec les vendeurs, sinon on vend très très vite. Hein. Ok. Gardez une trace de votre faim et de votre soie. Vous pouvez chasser des animaux, faire pousser vos plantes ou acheter chez un marchand. Bah, lui, il vend pas grand-chose. de. Hé, hey, j'ai de nouveaux flingues en bas. C'est quoi ce bazar J'ai acheté des trucs. Ah mais non, c'est chez le curé. J'ai trouvé... Euh... j'ai accès à ces flingues là même pas ah si, ah ouais ouais si si boum, je te tue ok comme quoi vous fouillez hein calamity jane hey, regardez ici j'avais pas vu l'alcool On ne sait jamais s'il m'agresse. Hein, je le tue tout de suite. Un cercueil. Bon, lui il prend un intérêt, de toute façon. En même temps, on ne va peut-être pas marcher sur la tombe. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-bas. Ok. Non. Là, je peux pas passer. Hein. Euh, J'espère que je ne suis pas bloqué. Non. Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit Gardez une trace de votre fin. Rejoignez le vendeur. Hein, à l'autre vendeur j'avais cru voir ma poule. Je suis complètement obsédée par ma poule. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pioche ici parce que sinon je peux pas monter sur mon cheval. Tu veux bien me. Non Tu veux pas euh, Si je mets le marteau là, le fusil.. Non il veut pas. Il veut pas parce que je l'ai peut-être volé en fait. Donc j'ai plus de place. Celui-là, il veut bien. Alors, euh, si je prends deux. Non, il est complètement bugué sur mon, sur mon fusil. Euh... Bon, je, je ne sais pas quand je vais faire si je peux pas... Ah ben voilà. Hop. Si je fais ça... Voilà. Je peux embêter. Et euh, hop. Si je vais sur 2, normalement, je peux changer mon truc là. 4. Il veut plus maintenant. Alors attendez. Hop. Est-ce que je peux mettre toi Non, je t'ai équipé, donc tu vas pas vouloir, toi. Voilà. Voilà. Là, j'ai plus rien dans la main. Donc, je vais pouvoir remonter sur mon cheval. Oh, mais il y a d'autres trucs là. Bon, c'est pas très agréable, mais bon, il y a peut-être des choses à trouver. Hein. Euh... On est vraiment. Au cimetière. Quoi. Ok. Donc il faut qu'on reparte chez le marchand. Hop. À cinq cents mètres. On prend le pont. passer par là il voilà, ne faut pas rejoindre par là et il y a un flingue là encore hop il n'y a pas les munitions qui vont avec, on va pas quand même trop en demander, mais.. Vous voyez qu'en quoi de se balader, euh, vous allez trouver plein d'objets. Hein. Hop, faut fouiller. Hop. Et puis il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vu encore. Euh, que j'ai pas vu moi non plus, j'ai pas exploré toute la map. Donc avant de finir, par contre, si vous voulez explorer, évidemment, un petit peu plus la map. Euh, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire la dernière quête. Hein. Parce qu'une fois la dernière quête en faite, vous avez fini la démo, en fait. Hein. Donc, euh... prenez votre temps entre deux quêtes de d'explorer de vous-même, quoi, en fait. Et là, on va retester si ma poule apparaît ici. Ça m'intrigue ta faim hein, de ma cocotte, là. Mais bon, on a tous ce problème. Mais je pense que au niveau de, des animaux, c'est pas encore, euh, pas encore mis. Hein, je me répète, mais euh, je pense que c'est pas encore fait. Euh, parce que si j'appelle la cocotte là, euh, z parce que là, j'ai une cocotte. Hein, tout à l'heure, elle revenait. Hein. Elle est tellement rapide. Elle est peut-être en train de faire le chemin jusqu'à chez moi. Et là, elle se dit, oh, non, il faut que je me retape tout en arrière. Elle abuse. Non, non, j'ai pas de cocotte. Donc, je pense que ça, c'est un bug parce que c'est pas encore. C'est pas vraiment un bug, disons, que c'est pas un souris. Donc là, il faut qu'on parle à qui lui. Bonjour. Oui, toi, j'ai vu, tu vends. Euh, tu vends beaucoup de trucs, mais rien qui m'intéresse, en fait. Bon, hein. j'ai gardé mes flingues. Euh. J'ai que 12 de pièces, hein, donc euh, comme mieux ça vaut 9. Hein. Bon, je reverrai peut-être en revendant des affaires. Hein. Ok. Est-ce que je peux fouiller euh, dedans Pareil, là. Vous voyez, faire le tour. Que je peux... Ah, mais je peux rentrer Je ne l'ai pas fait ça dans ma partie. Tiens, le toutou il est là. Ouais, voyez mon four, je l'ai mis à l'envers, en fait. On va le voir là. Je peux piquer des tomates si je m'accroupis, non, accroupi debout, accroupi debout. Je crois qu'il y a grand chose à piquer chez eux. Enfin, à prendre, ah on a ce four là, ça donne quoi? Bah, bah, c'est la même chose, un petit peu, hein c'est la même chose que ce qu'on a. Ils n'ont pas fait leur vaisselle. Et voyez mon four, moi je l'ai mis. Hein, il, me semble que je, il me semblait bien qu'il y avait derrière un fourneau. Euh, le, le, le poêle, il y avait le tuyau derrière. Et moi je l'ai foutu à l'envers. C'est vrai qu'il a plus de gueule comme ça. Ben, quand je sortira, euh, ben, écoutez, on fera comme il faut. Ici. Hop. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, je peux le prendre. Je vais me faire tuer par, par les gens de, de, de cambrioler comme ça chez eux. Je serais bien d'armer peut-être un truc. Non Je peux me faire tuer Une guitare Oh Je peux piquer la guitare Ah oh non, je peux jouer à la guitare Peu Non Ça Play guitare Oh my god, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais fait ça. Alors, souris changer d'accord, molette de la souris changer la tonalité. Ok, rien ne m'amuse. Ok, donc on peut jouer de la guitare, ça reste fun. Je trouve ça sympa. Est-ce qu'on pourrait en acheter une guitare? Allez savoir. Alors, ok, ici, il n'y a rien un étage qu'est ce qu'il y a l'étage ah, ici, ici, il y a quelque chose un collier oh, eh, je vais être avis de recherche je vais me faire euh, je vais me faire des ennemis c'est obligé je peux pas piquer comme ça c'est chez les gens sans avoir une répercussion les mecs ils vont se dire eh, lui il est venu et puis euh, le collier il a disparu le chien super chien de garde il s'en fout Ici on a quoi Bonjour madame Alors toi tu vends quoi Toi tu vends des graines ah, très, 315 la graine hein, quand même Donc ici si on veut se faire notre jardin donc, on, a, on pourra planter Des poires, des pommes Des tomates, des betteraves Des carottes Des oignons, des choux Si on a plus d'engrais on peut venir en chercher Ici du fertilisant L'arrosoir, on en a un. De l'eau. Donc, euh, bon, ça va. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres choses mm -hmm. J'ai tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là Ah, mais non, ça, c'est pour monter là. Il n'y a plus rien là. Dans la grange il des choses à prendre ils n'ont pas d'eau les pauvres bêtes hein moi je vais boire parce que je suis quasiment un full en blanc ok et, et, et je peux pas buter un cochon <rire> je pense que si je tiens un cochon il me faut la peau je peux prendre du lait. Bah, je vais avoir des répercussions automatiquement. Je ne peux pas voler comme ça. Je pense qu'après, ils vont instaurer un système de répercussions. Si je venais à tuer un animal, là, par contre, un cochon, par exemple, euh, je ne sais pas, j'aurais sûrement des problèmes. Ah. Oh, de la dynamite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça Bon bah écoutez tout ça je l'avais pas vu dans la démo hein. comme quoi, vous voyez, même en, en fouillant et en fouinant. Alors quand je redescends par contre, hop, en sautant. Il n'y a pas de dégâts de chute apparemment. Euh... Bon j'ai récupéré mon cheval. Je sais plus où il est. Il est là. Excusez-moi hein, messieurs, j'ai fait le tour de chez vous, c'était très sympa. Euh, au niveau des biquettes, on y est allé, hein, je pense. Euh, ouais, ça rejoint les moutons là-bas. Il y a quand même pas mal de trucs. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rende à la quête suivante, euh, qui, est, euh, qui est un petit peu sur la droite. Et puis, on en restera là pour cette deuxième partie. Il ah, y avait un pont, non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Alors, je pourrais en profiter pour couper du bois si j'avais ma hache sur moi, etc. Hein Là, je peux pas passer. Là non plus. Bah, tu peux sauter peut-être. Je vois que dalle. Ah, je crois pas que j'aurais dû faire ça. Boss. Ok. Donc nous arrivons chez les Indiens. Nous pauvres visages pâles. Et nous allons en rester là pour cette partie numéro 2. Alors on va voir une quête. Je vais peut-être vous la montrer avant de quitter. Donc ici, on doit parler à Ashk, qui est un chasseur. Bah oui, bien sûr qu'on va t'aider. Great, please, you need to take some weapon. you can find them in the northern area of our camp. They okay. move in here, please, be careful. Ok, donc on doit le chasser pour lui. Euh, ok. Au nord. Est-ce que je peux y aller on ira bah, peut-être au prochain épisode, on verra dans la partie 3 euh, tout ce qu'on pourra faire. Là c'est la partie 2, on a vu la partie 1, partie 2, partie 3, vous voyez ça commence à être un peu plus intéressant, on fouine, on vole des choses, on trouve des choses, euh, là on est en rapport direct avec les indiens. Donc franchement moi je les trouve vraiment très sympa, j'attends vos retours, bien sûr je ne les verrai pas avant euh, la fin euh, du tournage des différentes vidéos, que ce soit en 3 parties, 4 parties. Pourquoi Parce que ben, je les tourne d'affilée et je commencerai sûrement à les poster euh, que euh, d'ici un à deux jours. Donc, j'aurai vos retours qu'après. Mais euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve en tout cas super sympa. Il y a beaucoup de choses à faire, très prometteur. Je vous le redis, mettez-les dans notre liste de, de souhaits Steam. Euh, C'est vraiment un jeu très zen et super sympa. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous, Et on se retrouve très vite pour la Patrie 3. Bye, bye.